Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Raoul et moi sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau Web Corner projet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Tréorel, un des directeurs de l'activité sur mesure à la Segos et un des, des experts management projet. Bonjour, je m'appelle Raoul Adam. Je suis aussi directeur de projet au sein de Segos sur la partie sur mesure. Donc, j'interviens en conseil et aussi en formation pour aider nos clients à améliorer la performance de leurs projets, la mise en place de PMO, l'amélioration de la gestion de leur portefeuille de projets. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec vous sur le thème de PMO, tacticien ou stratège. Euh, vous pourrez bien sûr poser vos questions dans l'espace sous la vidéo. Euh, en fonction de leur nature, nous y répondrons soit pendant le web corner, soit par la suite, par email ou alors par l'intermédiaire du blog du, euh, du chef de projet. Alors, Aujourd'hui, la notion de PMO est parfois encore un peu floue et les missions qui sont confiées, ainsi que le périmètre d'intervention, peuvent être très variables. Pour être précis, pendant ces 25 minutes, nous nous intéresserons au PMO en tant que personne ou instance permanente d'une entreprise qui gère l'ensemble des projets de cette entreprise, euh, ou d'une entité euh, à part de l'entreprise. Nous ne traiterons pas du PMO euh, de type opérationnel qui est rattaché à un projet, celui qui aide le, le chef de projet dans le suivi et le pilotage de son projet. Nous allons aborder trois thèmes pendant ces 25 minutes. Quelles sont les caractéristiques du PMO stratège et du PMO technicien Comment installer ou renforcer le rôle du PMO dans votre entreprise Et enfin, quelles compétences clés du, du PMO euh, premier, premier thème, les caractéristiques du PMO tacticien et du PMO euh, stratège. Alors, en, une question préalable... Existe-t-il un PMO dans votre entreprise Nous vous invitons à un petit sondage qui apparaît à, à l'écran et nous vous invitons en quelques secondes à répondre à ce petit sondage. Alors, près de 50%, plus de 50% maintenant, euh, ont l'existence d'un PMO dans leur organisation. Alors, on peut s'arrêter maintenant. Euh, plus de, un petit peu plus de 50% d'entre vous ont un PMO dans leur organisation. Euh, même si, si cela existe depuis euh, une dizaine d'années, euh, le PMO n'est pas encore généralisé dans les, euh, dans les entreprises. Hein, la mise en place des PMO s'accélère hein, de toute façon, vous l'avez bien constaté, car ils sont de plus en plus perçus comme une vraie nécessité. Les projets sont de plus en plus nombreux, avec des enjeux de plus en plus forts et des contraintes de plus en plus importantes de ressources, bien sûr, mais aussi de délais et des impératifs importants de retour sur euh, investissement. Il ne s'agit plus seulement, vous le savez bien, de gérer bien chaque projet, mais il s'agit de sélectionner, mener à bien les projets majeurs de l'entreprise. Alors, Pour illustrer cette montée en puissance des PMO, nous avons choisi de vous présenter une petite étude qui a été faite récemment auprès de 200 entreprises de taille mondiale qui euh, porte sur euh, le niveau de maturité en termes de priorisation et de pilotage euh, du portefeuille de projet, Donc, qui est un des rôles majeurs du, du PMO. Alors comme vous le constatez sur la partie gauche, en fait, on a un niveau de maturité qui reste somme toute euh, assez modeste, hein, 2,5, c'est-à-dire que la plupart euh, des entreprises ont encore des processus euh, informels ou peu fiables euh, pour gérer leur portefeuille et piloter leur projet. Et puis sur la partie droite du, du, du graphe, vous voyez, en fait, pour les différents secteurs, euh, à la fois le niveau actuel en bleu et le niveau souhaité en termes de maturité. Alors, le, la première, euh, le premier bar chart concerne la partie euh, production de produits et de services, donc la partie industrielle et la partie services en particulier. Ensuite, on a les services financiers, des nouvelles technologies, tout ce qui est IT, tout ce qui est euh, télécommunications, la pharmacie et euh, les services publics. Alors on voit que la partie euh, informatique, projet informatique, euh, est plutôt en avance, ce qui est assez normal vu la, la maturité de, cette, de, ce, de ce type de projet. Euh, L'enseignement ce de cette étude, c'est que 60% des entreprises veulent à très court terme en fait, renforcer cette maîtrise et souvent ça passe par la mise en place ou par le renforcement du pied. Et puis enfin, une dernière, euh, un dernier enseignement intéressant de cette étude, c'est le fait que plus la maturité est forte, donc sous-entendu plus le PMO est présent et bien installé dans l'organisation, plus les projets réussissent. Et ça, quand même, c'est une bonne nouvelle, euh, surtout par rapport au thème euh, qui, nous a, qui nous intéresse tout à fait. Alors, quid alors du rôle du, euh, du PMO Alors, il y, y a deux grandes dimensions dans ce rôle. Le PMO stratège, et le PMO tacticien. Les parties en, en, que vous voyez apparaître en violet sont du ressort du stratège. Les parties en jaune sont plutôt celles du ressort du tacticien. Alors le PMO stratège, lui, il va s'intéresser à ce que l'entreprise veut faire en matière de projet. Lancer les meilleurs projets Veiller à l'alignement du portefeuille des projets avec la stratégie de, de l'entreprise en collectant, en organisant la priorisation des différents besoins des entités de l'entreprise, besoins qui sont de plus en plus nombreux, besoin d'innover, besoin de s'améliorer tout simplement ou besoin de se transformer radicalement. Le PMO stratège est aussi celui qui prend en compte ce que l'entreprise peut faire, c'est-à-dire à veiller à l'affectation des ressources de l'entreprise qui sont par nature limitées, vous le savez bien, et en optimisant cette affectation des ressources. Pour ce qui concerne le paiement tacticien, lui s'intéresse à ce que l'on fait dans les projets véritablement, connaître la situation réelle à un moment donné de chaque projet qui a été lancé et pouvoir ajuster si nécessaire en fonction des imprévus, en fonction aussi des, des opportunités, en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Nous détaillerons ces différentes dimensions par la suite. Alors, on peut aussi analyser ces différents rôles au travers du cycle de vie assez classique, à la fois du portefeuille et des projets. On retrouve nos couleurs, hein, la couleur violette pour la, le PMO stratège, la couleur orange pour le PMO tacticien. Et on voit tout de suite que la partie PMO stratège se situe en amont et en aval du cycle de vie. En amont, évidemment, puisque c'est lui qui va être un petit peu le facilitateur de la convergence entre les besoins, et euh, la capacité de l'entreprise pour euh, ben, identifier et permettre de prendre la décision pour euh, lancer les meilleurs projets, ceux qui apporte le plus de valeur à l'organisation. Ensuite, euh, c'est le PMO tacticien qui euh, va jouer son rôle, avec ce rôle justement de pilotage, de suivi des projets, de, de consolidation du reporting. Et puis, euh, enfin, on va retrouver notre PMO stratège euh, à l'issue des projets pour euh, participer à l'analyse des bénéfices. Oui, Raoul, je voudrais juste m'arrêter sur ce point, l'analyse des bénéfices. Euh, Qu'est-ce qu'on constate Le projet, il a une fin, euh, il s'arrête quand les objectifs sont atteints, quand les livrables ont été déployés auprès des utilisateurs, euh, par là même le chef de projet, lui, euh, il s'en va, il est affecté sur euh, un autre projet, et bien souvent, personne ne se préoccupe vraiment précisément de mesurer si le projet a produit le retour sur investissement escompté, et en combien de temps ce retour sur investissement a été obtenu le PMO, qui est une structure permanente, il est naturel de la responsabiliser sur ce suivi et sur cette analyse des bénéfices du projet. C'est une véritable valeur ajoutée que peut apporter le PMO à l'entreprise, à l'organisation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un zoom sur les différentes dimensions du rôle du PMO, en commençant par le stratège. Alors le stratège, euh, c'est euh, la partie la plus valorisante du rôle du PMO, hein, puisque, on le sait, elle euh, couvre des enjeux cru, absolument cruciaux pour les entreprises qui sont l'optimisation de la valeur des projets, du portefeuille de projets. Donc lancer les meilleurs projets euh, avec, qui apportent le plus de valeur à l'entreprise, tout en prenant en compte les capacités d'investissement, les capacités ressources humaines de l'organisation. Alors on sait que l'enjeu est crucial aussi parce qu'on dit souvent que lancer trop de projets, euh, c'est en euh, échouer beaucoup, donc il faut savoir se limiter et euh, donc cette phase de tri euh, et de limitation est euh, un élément absolument crucial qui, euh, sur lequel le PMO va avoir un rôle, ainsi que la maturité de la gouvernance. Alors je vous propose peut-être rapidement de faire un petit sondage euh, pour euh, notre organisation. Donc dans votre organisation, la priorisation se fait-elle sur des critères objectifs alors, nous avons des résultats assez contrastés, hein, euh, à peu près moitié-moitié. Voilà, donc, on voit, euh, on va se laisser encore quelques secondes. Voilà, donc on arrive, euh, on arrive à peu près à, à un équilibre. Hein. On voit quand même qu'il euh, y a la volonté quand même euh, forte d'avoir un dispositif de priorisation euh, qui soit euh, le, plus, le plus élaboré ou le plus objectif possible. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire maintenant un petit zoom sur euh, les critères qui sont habituellement utilisés par les organisations pour procéder à cette priorisation. Alors, la priorisation, c'est principalement une problématique de valeur et de coût. L'idée, c'est de tirer le meilleur bénéfice, la meilleure valeur de l'investissement que va faire l'entreprise sur les projets. Donc, le premier critère qui tombe sous le sens, évidemment, à la lecture de ces deux indicateurs, c'est la rentabilité. La rentabilité se mesure selon différents critères, hein, le temps de retour sur investissement, la valeur actualisée nette, et c'est quelque chose de très objectif sur lequel, même s'il peut y avoir des discussions sur les hypothèses qui sont prises, etc., on réussit à mettre un chiffre. Alors, on sait que ce n'est pas le seul critère et il euh, y a souvent toute une série de critères qui s'ajoutent. Le premier d'entre eux qu'on trouve habituellement, c'est la notion d'alignement stratégique. Alors, on voit bien que derrière cette notion d'alignement stratégique, euh, la capacité à objectiver euh, l'alignement stratégique d'un projet potentiel, c'est quand même moins simple et c'est typiquement une décision qui va être liée à la direction générale et assez souvent, on arrive toujours à trouver un, un, un, une explication stratégique à, au bien fondé d'un projet. Donc, on va voir que ça va prêter quand même pas mal euh, à discussion. Il y a ensuite d'autres critères qui sont euh, souvent mis en place, par exemple euh, le critère sur euh, le niveau de risque du projet. Un certain nombre d'entreprises ont un intérêt particulier à équilibrer euh, les risques sur leur portefeuille de projet et ne pas avoir euh, que des projets très risqués, ou au contraire euh, que des projets peu risqués. Un autre critère aussi, c'est par exemple le niveau d'investissement, parce que même si le projet est rentable, en fait, euh, bah, toutes les entreprises ou toutes les entités ne peuvent pas se permettre d'avoir euh, un niveau d'investissement qui justifierait le lancement d'un projet. Voilà, donc toute une série de critères, ils sont très nombreux, ils sont très liés à l'organisation, et ces critères, en fait, on va les représenter souvent sur différents, de selon différents modes. Un mode qui est très classique et très connu, c'est le mode des bubble charts. Donc ce mode des bubble charts, c'est euh, donc une, une présentation qui permet sur une seule une seule planche, on va dire, de représenter quatre critères. Là, on vous a pris un petit exemple très, très simplifié. Un critère, un axe sur la valeur, en verticale, Un axe sur les risques, en horizontal. Et puis on a identifié, par exemple, la taille de la bulle représentant les coûts ou euh, le, le, la nature de la maîtrise d'ouvrage et du bénéficiaire du projet étant le code couleur. Donc, ça va être très utile et il faut passer par ces représentations qui sont très parlantes et très communicantes auprès de la direction générale. Mais à l'évidence, elles ne font pas tout et on constate quand même un grand nombre de, de distorsions de ces modèles de priorisation. Je voudrais en citer un que l'on rencontre systématiquement, c'est le fait qu'on a euh, des portefeuilles de projets qui sont souvent saturés par des très gros projets, voire des programmes qui sont dits stratégiques et donc qui saturent une grande partie des capacités de l'organisation. Et puis le reste, eh bien, par réflexe, en fait, on va l'affecter à des tout petits projets qui sont plutôt des types « quick-win », peu de risques, des résultats à court terme, et qui en fait, quelque part, compensent et euh, balancent le, les, les gros programmes. Avec les risques associés, qui sont, ben, les projets intermédiaires ne sont pas priorisés, donc ils ont tendance à être soit saucissonnés sous la forme de tout petits projets, ou au contraire, agrégés à des grands programmes stratégiques. Donc on a souvent quand même un déséquilibre du portefeuille, malgré les méthodes que l'on met en œuvre. Ben écoute, merci Raoul pour ces jolies bulles de couleurs et pour ces précisions concernant le PMO stratège. Faisons un zoom maintenant sur le, la dimension PMO euh, tacticien. Euh, alors, Comme dans la course de l'América où dans chaque bateau on embarque un, un tacticien, il est bon euh, dans l'entreprise pour ses projets d'embarquer quelqu'un qui a ce rôle de tacticien des projets. Il est certes, comme tu le disais, essentiel de lancer les bons projets, encore faut-il les piloter pour qu'ils arrivent à, à leur terme. Quelle que soit la qualité des prévisions, on sait bien qu'aucun projet ne se passera comme il a été prévu. Alors, à partir des informations qui vont être fournies par chaque chef de projet sur l'avancement en termes de livrables, de délais, de le PMO va consolider l'ensemble de ces informations et proposer des solutions éventuellement pour réaffecter des ressources d'un projet à un autre, faire des arbitrages par rapport au délai, faire des arbitrages par rapport au livrable, faire des arbitrages par rapport au périmètre pour optimiser la gestion de son portefeuille. On pourrait dire que, pour le pour le PMO tacticien, il y a euh, vraiment deux enjeux, celui qu'on vient voir, celui de piloter le portefeuille au quotidien, c'est-à-dire consolider le reporting des différents projets du portefeuille, identifier les dérives, coûts, qualité, délais, et proposer des ajustements pour éviter ce qu'on appelle l'effet domino, c'est euh, l'impact dérive, des dérives d'un projet sur les autres, sur les autres projets. Euh, ensuite, rôle de fournir un support à la gestion des, des projets en termes de méthodes, d'outils, à la planification, au suivi euh, des coûts. Pour terminer sur le PMO tacticien, on pourrait dire que du fait de sa vue sur tous les projets et sur leurs estimations jusqu'à la fin du projet et la réalisation intégrale, le PMO tacticien est à une excellente position pour capitaliser l'expérience acquise en matière d'estimation dans les projets et ainsi améliorer au fur et à mesure la pertinence des estimations qui seront faites sur les nouveaux projets. Bien, alors maintenant que nous avons posé PMO stratège, PMO stati euh, tacticien, nous vous proposons de passer à la deuxième partie qui euh, porte sur comment installer et renforcer le rôle du PMO dans votre entreprise. Alors, on vous propose euh, de faire un petit sondage à nouveau. On l'a vu, il y a le PMO stratège, hein, donc, qui est souvent la vision un peu valorisante en lien avec la direction générale, la préparation du portefeuille. Euh, meilleure globale, et puis le PMO tacticien qui quelquefois aussi est perçu comme un travail plus fastidieux, puisque on le sait, faire des reportings, euh, à s'assurer auprès des chefs de projet que l'ensemble des informations sont, euh, sont pertinentes, détecter des dérives, c'est quand même souvent un travail qui nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup de temps. Donc, euh, dans votre organisation, est-ce que le PMO est plutôt un tacticien, donc très lié aux opérations et au reporting, ou plutôt un stratège euh, je vois que en fait vous avez, euh, vous avez un, un retour assez, euh, là aussi assez équilibré. Euh, on voit que euh, c'est quand même 50-50 et euh, globalement il y, y a quand même un équilibre qui s'est autour de euh, un peu les deux euh, mon général et donc ça tombe bien parce que nous aussi c'est notre conviction c'est-à-dire que vraiment l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Alors il nous faut euh, un PMO euh, qui soit à même de euh, discuter et d'échanger et de préparer la décision par euh, les directions. Il nous faut aussi un PMO qui soit les pieds sur terre en mesure euh, d'avoir un retour concret sur euh, ce qui se passe sur le terrain. Et euh, ce que l'on vous propose, en fait, c'est de regarder un petit peu maintenant quelques incontournables pour renforcer ce rôle de PMO sur ces deux dimensions que sont la partie stratégie et la partie tactique. Alors, nous vous proposons quatre incontournables. La, le premier incontournable, c'est la nécessité d'un cadre commun pour tous les projets de l'organisation. Euh, on parlera de, de référentiel, d'une vision partagée qui sera appropriée par euh, tous les chefs de projet de l'organisation. Ce référentiel avec un déroulement et un phasage type, avec les mêmes jalons pour tous les projets. Un référentiel avec des livrables de pilotage qui seront identiques. Un référentiel avec des rôles et des responsabilités clairement précisés pour tous les acteurs du projet. Enfin, un référentiel avec des modalités et des formats de reporting standards pour tous les projets. C'est indispensable. Très bien. Deuxième incontournable, intégrer la temporalité. Alors C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais euh, il y a une caractéristique d'un PMO global qui euh, s'intègre sur les deux dimensions tactiques et stratégiques, c'est d'être capable de travailler sur plusieurs horizons de temps. Donc Le premier, c'est tout ce qui concerne la notion de plan pluriannuel, de schéma directeur, de roadmap, etc., permettant d'avoir un horizon à 2-3 ans sur euh, un portefeuille de projets ou de programmes potentiels. Le deuxième horizon, c'est un horizon annuel avec toute la participation absolument essentielle du PMO dans la phase de préparation budgétaire pour collecter les demandes, prioriser les demandes, en tout cas aider à prioriser les demandes et euh, confronter ça avec la réalité des capacités de l'entreprise. Et puis le troisième horizon, c'est l'horizon du quotidien, celui du tacticien, qui est la collecte des reportings, la préparation des reportings, et euh, l'anticipation de toutes les dérives avec les fameux effets dominos dont tout tu me parlais fait, tout à l'heure. Troisième incontournable du, euh, du PMO, son positionnement. Tout d'abord, le rattachement du PMO de préférence au plus proche du patron ou des patrons de la stratégie, que ce soit la DG ou des directions de la stratégie, s'il y en a une dans l'organisation. Ensuite, l'organisation du PMO lui-même, s'il y a plusieurs personnes à l'intérieur du bureau des projets. Et enfin, l'organisation et le fonctionnement des principales instances de la gestion du portefeuille, en particulier la première, l'instance de priorisation des projets, et la seconde, l'instance de pilotage et d'arbitrage du portefeuille. Euh, de qui sont-elles composées À quelle fréquence se réunissent-elles Quelles règles de décision et d'arbitrage est nécessairement partagées par les principaux décideurs qui y participent Ce sont des conditions indispensables au fonctionnement euh, du PMO dit stratège. Très bien. Alors, la dernière, euh, le dernier incontournable, on le sait tous, hein, Alors, on n'a pas voulu le mettre en tête parce que ce n'est qu'un outil, mais il faut se doter d'outils. Alors, les outils, ça va être des outils de planification, euh, des outils sur Excel, les templates dont on parlait tout à l'heure, euh, et puis évidemment tous les outils de gestion de projet, de gestion de portefeuille de projet, mm -hmm. euh, qui peuvent être euh, soit liés à la gestion de monoprojet, soit la gestion du portefeuille, ça fait écho à une question qui nous a été posée sur est-ce qu'il est judicieux d'avoir deux entités différentes ben, Tout existe dans la nature. Hein. On a des sociétés qui se dotent d'un portfolio project manager et puis de PMO plus opérationnel et puis d'autres qui intègrent les deux fonctions dans la même entité. Il n'y a pas aujourd'hui de retour d'expérience suffisant pour justifier un ou l'autre modèle. Alors, pour, abordons maintenant notre euh, dernier thème, c'est les compétences clés du, euh, du PMO. Alors, pour les PMO, il s'agit de trouver le bon réglage, le bon équilibre. Alors, le bon équilibre relationnel, on verra ensuite le bon équilibre technique. Pour ce qui concerne le bon équilibre relationnel, euh, il faudra distinguer les relations avec euh, les chefs de projet. Et là, on mettra en avant des... Des, des compétences d'exigence sur la remontée des informations, wow. aussi bien en termes de qualité des informations que de fréquence de la remontée. On va retrouver la nécessité de faire preuve de pédagogie pour expliquer, en particulier quand il y a des arbitrages, des décisions qui sont prises sur les projets. Il, va, il y a une compétence d'intervention, de conseil, de support, wow. d'aide, de coaching au chef de projet. Et cette capacité, enfin, à développer un management d'influence dans une logique non, non hiérarchique, puisque le PMO n'est pas le hiérarchique, selon nous, des, des chefs de projet. Relationnel également avec les décideurs, pour comment les informer, compétence à informer de manière simple ou juste utile, éviter la, la profusion des, des informations, faire décider, faire arbitrer, nécessaire pour la priorisation, hein. c'est une compétence d'aide à, à, à faire décider en affectant les ressources, en argumentant sur les solutions euh, possibles. Euh, son devoir aussi est de challenger les choix opérés euh, par les décideurs, enfin de, de faire preuve de diplomatie avec ses patrons et de se positionner quelquefois en médiateur pour faire converger les intérêts de parties qui ont des intérêts quelquefois divergents ou différents tout au moins. Et donc, ça fait écho à l'axe horizontal que vous voyez représenté sur ce, sur ce graphique. Euh, donc, il y a aussi euh, la nécessité sur la partie droite de bien comprendre la stratégie et de se l'approprier pour pouvoir mmh. développer une légitimité et, un, et un, une écoute et un échange avec euh, la direction générale. Et, et puis, euh, à l'autre bout, bien sûr, sur la partie plutôt tactique, maîtriser parfaitement les méthodes et les outils, qu'elles soient spécifiques à l'organisation Préférentiel de projet, ou qu'elle soit plus générique sur le management de projet, planification, gestion, gestion, coût, etc. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, puisque nous avons bien avancé dans notre, de notre web corner, c'est de conclure. Alors, on va conclure sur, pour que ça marche un PMO, quelles sont les, euh, les valeurs qu'on doit, qu doit partager dans l'organisation. Alors on, a, on en distinguera trois. La première, c'est la transparence. Transparence de la part de la direction sur la lisibilité de sa stratégie, sur la priorisation de sa, des projets qui déclineront de la stratégie. Transparence de, aussi de la part des, des chefs de projet sur l'état de leur projet, sur les risques de leurs projets, sur l'avancement de leur projet. Et enfin, euh, transparence des métiers fournisseurs de ressources sur l'utilisation de leurs ressources et sur la disponibilité de leurs ressources. Bien, Dans le, pour faire écho à cette partie de transparence sur ces trois niveaux, la rigueur, bah, évidemment la rigueur, euh, c'est au niveau de la direction générale, faire ce qu'on dit, hein, dire ce qu'on fait, c'est-à-dire euh, tenir les engagements qui ont été pris lors de les phases de priorisation. Rigueur au niveau euh, des chefs de projet pour euh, faire les reportings euh, qui vont bien euh, à, à temps et détecter les dérives éventuelles. Et puis rigueur au niveau des métiers aussi qui contribuent au projet pour fournir les ressources sur lesquelles ils sont engagés. Le dernier sujet, c'est l'anticipation, toujours avec sur ces trois niveaux, anticipation, capacité de la direction générale à se projeter sur un horizon moyen terme et aussi court terme, donc être capable d'anticiper la visibilité. Pour les chefs de projet, bah, détecter aussi les dérives potentielles sur leur projet euh, en lien avec la transparence que vous voyez à droite. Et puis pour euh, les euh, équipes métiers qui sont chargées d'experts, développer les expertises qui seront utiles pour les projets d'aujourd'hui et de demain. Bien, ce web corner est terminé. Raoul et moi, nous vous remercions pour euh, votre importante participation à ce web corner. On voit bien l'enjeu de ouais. cette thématique pour les organisations. Euh, J'aurai le plaisir de vous euh, retrouver dans quelques semaines après l'été, pour un nouveau, un nouveau web corner Nous vous invitons à échanger par l'intermédiaire en particulier du blog Projet Ségos. Il y a de nombreuses questions qui ont été posées et auxquelles nous n'avons pas répondu. Nous ferons l'effort de les traiter pour, dans leur intégralité. Et vous aurez des, des réponses aux questions que vous avez posées. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt.